pas et ne comprend pas la nécessité de tout faire pour chasser Areva, la jeunesse nigérienne chassera Areva et le président. Monsieur Issoufou, et je profite des caméras pour adresser ce message de paix, mais ce message d'avertissement du peuple. Monsieur sous du seuil de pauvreté. Quand vous avez les ressources les plus puissantes, mais quand vous avez le peuple le plus pauvre, il y a de choix. Soit vous faites ce qu'il faut pour que les ressources soient redistribuées pour le peuple, ou vous disparaissez avec les voleurs. Je tiens à préciser les choses telles qu'elles sont. Je ne suis pas venu pour être contre un homme ou un autre. Issoufou fait partie de notre peuple. Je suis content quand Issoufou dirige la task force et fait tout pour qu'il y ait une monnaie unique ouest-africaine. Il y a un adage qui dit toujours « Qui aime bien châtie bien ?» Eh bien j'adore le président, il se Et je vais donc lui dire les choses avec fermeté et froideur, mais fraternité. Qui ne peux pas dire que tu es contre le franc CFA, et encore tu le dis entre guillemets, mais pendant que tu dis que tu es contre le franc CFA, tu laisses les bases militaires françaises venir en légère en fait. Tu es contre le franc FA, mais tu laisses Areva, ces voleurs d'Areva, piller nos ressources et rendre malade notre peuple aujourd'hui. C'est comme mon frère et aîné Idriss Déby, qui dit le français FA à bas, mais qui dit l'armée française en oh". haut. Il arrive un moment où la chose que nous demandons à nos dirigeants, c'est la cohérence. Quand vous aimez une femme ou quand vous aimez un homme, ce ne sont pas les déclarations d'amour qui comptent, ce sont les actes. Si je dis à une femme « je t'aime » mais je, je la frappe toute la journée, est-ce que c'est de l'amour Si je dis à une femme « je l'aime » mais je vois des gens l'agresser, et je passe en sifflant devant, est-ce que c'est de l'amour La femme la plus belle de l'humanité qui est maman, belle, la plus puissante, la plus douce, la plus riche, elle ouais, est violée devant celle, des gens qui prétendent les mêmes et qui ne font rien pour elle. Alors je dis au président qui est mon grand frère, qui est mon aîné, qui est notre aîné, grand frère, tu as une occasion historique de te rattraper après tant de déceptions. Chasse, chasse à et le peuple te soutiendra. Et si tu ne chasses pas arriva, arriva d'une façon ou d'une autre partira, et tu partiras avec Arribi. Et c'est parce que je t'aime, grand frère, que je te dis ça. Si je ne t'aimais pas, je ne te dirais même pas, fais ça. J'organiserais les choses pour que le peuple se lève contre toi. Mais je, nous te laissons une chance, grand frère. Sois le père de la nation que tu te dois d'être ou démissionne. Vous savez, il y a des présidents qui ont vu nos aînés tomber, être incarcérés, être assassinés. Et donc certains présidents, même parfois quand ils aiment leur peuple, se disent « si je fais ça, je vais me faire tuer ». Et le génie de l'impérialisme français, entendez bien ce que je vais dire, c'est très important. C'est d'avoir créé un climat d'insécurité de telle sorte que dès qu'un président commence à se rebeller contre l'impérialisme, l'impérialisme finance l'opposition de telle sorte qu'ils sont à la fois d'un côté et de l'autre, et que même quand on croit qu'il y a une évolution démocratique, mais parfois, pas toujours, mais parfois l'opposition, elle aussi, est cette courroie de cet impérialisme-là. Et donc, chacun des deux partis finit par croire qu'ils doivent soutenir la France ou ils seront assassinés. Mais nous sommes là pour prouver que ces histoires d'avoir peur de la France ce ne sont que des mythes. J'ai été mis en prison sous Sarkozy. Est-ce que je suis mort j'ai été mis en, en prison sous Françoise Hollande. Est-ce que je suis mort Non J'ai été mis en prison sous maquillage sale de l'impérialisme Macky Est-ce que je suis mort Non Il faut que notre peuple tue la peur. Il faut que le peuple africain tue la peur. Nous n'avons pas à avoir peur de qui que ce soit. Est-ce que nous pouvons connaître des choses pires que ce que nous connaissons aujourd'hui Est-ce que nous pouvons être plus pauvres Mais qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui Je le dis et je le répète, dans la tradition africaine, la mort n'est qu'une étape. Ouais. Alors arrêtons d'avoir peur de mourir parce que nous mourrons tous. Mais mourons en ayant fait quelque chose pour défendre Maman africaine. Donc...